Bienvenue sur la chaîne État cryptique. Ici on parle de constitution, on parle d'institution et de politique, avec parfois aussi de l'histoire, des sciences politiques, de la sociologie politique. On essaye de prendre un peu de recul sur notre fonctionnement politique en général, de faire un pas de côté. Alors si vous voulez avoir un aperçu de ce qui se passe ici, je vous invite surtout à aller voir d'autres vidéos. Cette vidéo, c'est un bilan des quatre premiers mois de 2020. Alors, je vais parler de ligne éditoriale, des réussites et des regrets de ce premier tiers de 2020, mais ça s'adresse donc surtout aux personnes qui connaissent déjà mon travail ici. Alors, pour eux, eh ben, on va regarder quel bilan on a pour ce premier tiers. Commençons par la ligne éditoriale qui a bien évolué. Depuis le 12 janvier 2020, la chaîne est passée à un rythme hebdomadaire. Alors, c'est un choix de ma part d'augmenter ma visibilité avant tout. En gros, je considère que j'ai fait, par le passé et encore aujourd'hui, des vidéos que je trouve euh, assez qualitatives, en tout cas pour les poster devant vous. Le problème, c'est que ces vidéos, euh, celles du passé en tout cas, étaient très chronophages à réaliser. Niveau écriture, ça demandait beaucoup de lecture, de documentation. Et niveau montage, les animations prenaient un temps considérable à, à être réalisées. Sauf que la plateforme YouTube, elle ne met pas en avant les vidéos rares. Pour YouTube, il faut de la fréquence et de la régularité. Et autant ça me posait pas de soucis jusque-là, autant vraiment j'ai commencé à trouver ça dommage d'avoir mis tant d'heures dans cette chaîne pour que finalement si peu de gens la voient. Et c'est le mouvement des Gilets jaunes en fait qui m'a fait réaliser tout ça, qui m'a fait changer d'avis sur le sujet. Je me suis rendu compte que, en fait, les questions que je porte sur cette chaîne, c'est des questions qui ne sont pas minoritaires, c'est des questions qui ne sont pas secondaires du tout pour tout un tas de gens. Et j'ai été vraiment sincèrement surpris de la revendication, par exemple, sur le référendum d'initiative citoyenne. J'ai trouvé ça fou. Du coup, euh, je suis passé de l'idée d'intéresser une petite communauté d'amateurs de droit que je pensais être les seuls à intéresser, à essayer de montrer le tra mon travail à beaucoup plus de monde. Mais pour ça, il me faut de la visibilité, et donc un rythme régulier. Vous aurez aussi remarqué d'autres changements. L'écriture des vidéos, par exemple, est très différente. On a des informations qui sont moins denses, un message qui est plus clair pour chaque vidéo, une durée qui est plus courte aussi. Et du coup, il y a aussi des titres qui sont différents, des titres qui sont un peu plus percutants. Certains d'entre vous... Euh, trouve peut-être que c'est un peu un peu violent comme changement, mais il faut bien comprendre qu'il faut surtout attirer euh, les curieux à venir voir les vidéos, euh, attirer l'attention sur YouTube, et euh, il faut bien garder à l'esprit que le titre sert vraiment juste à attirer l'attention et pas à autre chose, ça définit pas le contenu de la vidéo. Bon, passons maintenant un peu sur les chiffres, et surtout mes incompréhensions au sujet de ces chiffres, parce qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas trop. On a 16 vidéos qui sont sorties, une chaque dimanche, elle totalise à l'heure actuelle plus de 26 000 vues au total, juste ces vidéos-là. Parmi ces vidéos, il y en a quelques-unes qui ont la plupart des visionnages, il y en a trois en fait. Il y a 16 000 vues sur la vidéo sur l'article 16, 3 000 vues sur la vidéo sur la réforme des retraites, 49.3, obstruction, dictature, et 2 700 sur euh, ma vidéo, euh, ma vérité sur le Covid-19. Et les autres vidéos totalisent chacune moins de 500 vues. Alors, le résultat est assez logique, parce que les vidéos les plus vues, c'est celles qui croisent en fait des sujets d'actualité. Mais j'ai quelques petites réserves, par contre. Euh, par exemple, les vidéos sur l'état d'urgence ou les violences policières sont très peu vues. Et ça, ça m'interroge pas mal. Euh, alors, je vous demande, est-ce que c'est à cause du côté peut-être un peu technique de tout ça Est-ce que c'est parce que c'est surtout... Des vidéos d'information qui donnent pas de moyens d'action derrière. J'attends votre avis là-dessus. Je comprends vraiment pas ce faible nombre de vues sur des sujets qui sont quand même très très actuels. De manière générale, ce sont d'ailleurs les vidéos sur lesquelles j'ai le plus travaillé qui ont fait le moins de vues. Je pense à ma vidéo sur euh, science versus justice sur le vaccin contre l'hépatite B et la controverse qu'il y a eu autour, ou alors à la vidéo quand la violence d'État est condamnée où je revenais sur quatre arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur justement des affaires de violence policières. Alors pour la première, je pense que la science, vous êtes peut-être pas habitué à ça, et du coup la thématique a coincé euh, pour les vues. Et pour la deuxième, je pense que ça doit être la durée, le fait que ce soit 20 minutes. Si vous avez d'autres hypothèses, encore une fois, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je serais très intéressé de savoir pourquoi ces vidéos font moins de vues. Après, au-delà des incompréhensions, il y a aussi de vrais échecs. Euh, le rythme hebdomadaire fait que je laisse passer plus d'erreurs, et le fait de devoir coller à l'actualité, des fois, ça fait plus de mal que de bien. En l'occurrence, euh, ma vidéo « Ma vérité sur le Covid-19 » aurait mérité peut-être un petit peu plus de polish. Il y a par exemple au début un moment où je parle de, des médias, où je dis qu'ils disent n'importe quoi sur les questions de santé, et où je mets à la suite plein plein de sujets euh, sans les développer, alors que c'était pas nécessaire pour le message, et, et qu'en fait ça a braqué plein de gens. Donc euh, c'est dommage, ça a fait un public en moins. Et puis ensuite c'est vrai que cette vidéo elle fait un peu liste de biais, plutôt que progression vers une vraie conclusion, vers un message clair et c'est un petit peu dommage, j'aurais dû insister sur le message. Ensuite, autre échec au niveau des miniatures, on va dire que je manque pas mal d'inspiration parfois, faut vraiment que je me mette en tête une règle simple, je mets un visage et un message court, c'est ce qui marche le mieux, sur, sur mes vidéos c'est ce qui marche le mieux, mais après sur une vidéo comme le calendrier c'est politique, j'avoue que j'ai vraiment du mal à trouver un truc pertinent. Par contre, il y a trois grandes choses qui ont vraiment bien fonctionné dans ce premier tiers de l'année. On va commencer par la première, bah tout simplement j'arrive à tenir le rythme, et ça marche. J'ai pas de soucis pour faire les vidéos, c'est rarement tendu pour les sortir le dimanche matin, et au niveau des vues et des abonnements, c'est largement mieux qu'avant. Pour vous dire, sur ces 4 derniers mois, le nombre de vues totales de la chaîne est de 47 000 vues, alors que sur 2019 au total, il y en a 52 000, donc on est quasiment à égalité, alors que d'un côté on a 4 mois, et de l'autre, une année. La visibilité de la chaîne est meilleure, par exemple sur la vidéo de l'article 16, un mois après sa sortie et quasiment deux mois après son écriture, il y a Franck Lepage qui intervient sur le sujet sur RT France et ma vidéo se retrouve recommandée à la suite de celle de Lepage. Et moi, deux jours après, je me retrouve avec dix mille vues en plus sur cette vidéo. La deuxième grande amélioration, c'est le prompteur. En février, j'ai acheté un prompteur. En gros, c'est un système de miroir qui fait que vous ne le voyez pas, mais là, actuellement, je suis en train de lire mon texte qui est en train de défiler devant mes yeux. Et cet objet a changé ma vie. Euh, avant, le tournage, c'était des heures de galère, vraiment, deux heures euh, de tournage par vidéo, c'était horrible. Et depuis l'arrivée du prompteur, on est à peu près à une heure pour trois vidéos. Donc le gain de temps est absolument énorme, la qualité de diction, le rythme, la proximité au texte, tout est mieux avec le prompteur. Et la troisième chose, le, la vraie réussite, ce sont les vidéos participatives. Je pense surtout à la vidéo sur la langue de bois, celle qui s'intitule aussi « Le grand débat, c'était génial ». À la fin de ces deux vidéos, je demande aux spectateurs, je vous demande à vous, de réaliser quelque chose dans les commentaires. Alors pour la vidéo sur la langue de bois, c'était de faire vous-même votre discours de langue de bois. J'ai eu des participations, mais j'avais un peu mal délimité ce que je demandais. Du coup, finalement, je pense qu'on aurait pu avoir plus de participation si j'avais euh, un peu mieux délimité justement euh, ce que je vous demandais. Mais du coup, j'ai un peu tiré la leçon de ça, et pour la vidéo avec la grande consultation des acryptiques, euh, la vidéo, euh, le grand débat c'était génial... Euh, j'ai vraiment mis ça au cœur de la vidéo, j'ai bien dit trois modifications qui sont expliquées très vite euh, de la constitution actuelle, et là ça a super bien marché, vous êtes pris au jeu, il y a actuellement 76 commentaires pour moins de 500 vues, et, et c'est vraiment euh, énorme, et il y a du débat, euh, c'est pertinent, ça pose plein de questions... Et ça me fait une quantité de sujets en plus de, de vidéos assez ahurissantes. Donc euh, vraiment, ça, ça a vraiment très très bien marché. Les vidéos participatives, je compte en faire vraiment beaucoup plus parce que c'est vraiment super. Après, je suis pas sûr que l'espace le, commentaire soit le meilleur moyen de faire ça. Du coup, je réfléchis pas mal en ce moment à un autre moyen de mettre en forme le débat. Peut-être en faisant par exemple un Discord constituant. Ce serait assez intéressant, je pense, de débattre sur, sur ce sujet sur, sur une autre plateforme ce serait pour débattre des institutions, mais aussi qu'on puisse se former, nous, à défendre nos réformes à l'oral, et euh, peut-être un jour que certains d'entre vous se présenteront à des élections avec des idées fortes et des discours efficaces qu'ils auront euh, testés ici. J'y réfléchis, en tout cas, je trouverai sûrement un moyen de mettre tout ça en forme, et si vous avez des idées, les commentaires sont pour l'instant l'endroit le plus pertinent. En tout cas, nous entamons le deuxième tiers de l'année, j'ai toujours beaucoup d'idées quant à la suite des vidéos, j'ai une liste bien longue de sujets, et j'en ajoute assez souvent, grâce à vous d'ailleurs parfois, grâce à vos commentaires. Je pense que je réduirai le rythme sur les mois de juillet et août. Hein. En général, c'est des mois où il n'y a personne qui regarde les vidéos, tout simplement. Je pense que ce sera une vidéo tous les 15 jours, histoire de pouvoir me consacrer au projet de Discord constituant et aussi à mon boulot. En attendant la suite, je tiens à vous remercier, cette chaîne, elle est loin encore de la visibilité qu'elle pourrait obtenir à mon avis, mais l'évolution est là, elle est positive, et c'est grâce à vos partages, à votre réactivité, euh, notamment dans les commentaires, hein, je le répète, c'est vraiment le, le gros point fort. Et sur l'aspect du débat d'idées et de la réflexion, euh, on, est, on, on y est quoi, vraiment c'est super chouette de pouvoir partager euh, tout ça avec vous. Je reviendrai vers vous dans une vidéo comme celle-là en septembre. En attendant la suite, portez-vous bien et à très bientôt.